Donc euh, ça méritait un petit point d'interrogation. Bruno Charvet prétend avoir le pouvoir d'entendre des messages en provenance des défunts. Euh, Clément Fraise, un mentaliste, donc le mentalisme, je rappelle que c'est de la prestidigitation, c'est une branche de la magie, a démontré être capable de faire exactement la même chose que Bruno, mais bien entendu sans aucun super pouvoir, juste avec des trucs de mentaliste. Là je pense à quelqu'un, et c'est quelqu'un qui... Attends, par contre ça, ça veut dire c'est ton grand-père, c'est ça ou pas ouais, instantanément, ça. je le vois, il y a une moustache. Ouais. Attends, je vois que tu se te défaire à Mais c'est du côté de ta mère ou de... du, côté de... oui, ma mère. du côté de ta mère Oui, ma Du côté de ta mère, Je vois qu'il veille sur toi d'une part d'une femme. Il y, a un, il y a un N dans son prénom, ça te parle, pas du tout. il y a un N, et un B aussi. Une... Euh non. Annabelle, tu parles pas Non. Non On parle d'un truc comme ça. Enfin, c'est pas grave. Euh. Attends. Tu C'est pas tout ça uh, Annaba. une... Ah, Annabar. Ah, Annabar Ouais. J'entendais Annabelle, moi, tu vois. Ah oui, c'est vrai il y, a, il y a quelque chose de lié. Araba, Annabelle, d'accord, j'entendais quelque chose de assez proche. C'est pas grave. Euh. Ouais. Il y a un R dedans. Hein. Ouais. Il y a un R, ça commence peut-être par un... Ça non, non. Un, un T peut-être Ouais. T'as un truc comme ça Taa. Taa, d'accord, oui, c'est un prénom étranger, je ne ouais, le connais ça, ça pas, j'ai du mal à ça. entendre. Et tu as un projet là, toi, actuellement, là, toi, tu es dans la recherche d'un appartement, c'est ça Ouais. <rire> ça va Et il me dit que tu vas le trouver. C'est-à-dire qu'en fait, là, il me. Non, non, mais là, c'est. En fait, il me dit que tu as une bonne étoile. Par contre, il me dit que ce ne sera peut-être pas celui que tu vas trouver maintenant. C'est-à-dire que ça va être le prochain. Okay. Euh, okay. Ouais, c'est incroyable. Parce que là, alors, il me parle d'autre chose, là, rien à voir, il me parle... et Il me dit qu'il veille sur toi. Alors, et là, je vois instantanément un homme. C'est un homme et il est plutôt euh, grand. Il est plus grand La question, en tout cas, c'est. Euh ce qu'il est par rapport à vous, et moi je pense que c'était votre père ou votre grand-père, votre père peut-être, mm -hmm. et, et je vois un lien de parenté direct, il était strict, c'était un père un peu strict, il vous poussait au meilleur de vous-même, parce que là c'est ce qu'il me dit, euh, le meilleur d'elle-même en permanence, là, enfin c'est ce que j'entends instantanément, c'est ce qu'il vous dit, que moi je vois une forêt, euh, là instantanément, c'est peut-être quelque chose en rapport avec, euh, vous avez euh, un souvenir en rapport avec lui dans une forêt peut-être, attendez, attendez, attendez. c'est dans, dans la, en France c'est dans les landes, c'est ça oui, Une forêt dans, ça. Les ça. <rire> ça ouais, dans les landes, ça, Vous n'hésitez pas, c'est ça, dans les landes, et euh... Ça, ça vient directement parce, parce qu'il me parle d'un voyage, mais c'est pas dans les dans de voyage. C'est quelque chose en rapport avec. Je... Alors, ça n'a rien à voir. Mais... Vous partez en voyage prochainement Oui, ça me parle ce que vous appelez prochainement, Mais vous avez un projet de voyage en tout cas. Parce qu'il me dit qu'elle fasse attention, qu'elle fasse attention. Mais c'est très loin comme pays, comme destination. C'est même de l'autre côté. C'est sur un autre continent. C'est dans les Indes, quelque chose comme ça. C'est en Inde. C'est directement en Inde. C'est-à-dire dans les Indes parce que je suis un homme du 19e siècle, mais c'est en Inde. C'est bien ça, vous voyez. D'accord, donc vous partez en Inde en quelque ouais. temps Il parle vite par contre, il était dynamique, c'est un homme dynamique, c'est oui, oui, oui, un oui. homme dynamique, il est hein. Il, a, oui, oui, oui, oui, oui. il aime savoir, qui, il m'a montré qui c'est, il euh, y, y a un C dans son prénom, non c'est pas Marc, mais il y a un hack, c'est euh, Jacques peut-être, c'est ça J'entends Jacques, c'est ça, Jacques Ouais, ouais, c'est ça. Mais il vous dit de faire attention à vous en tout cas, voilà. D'accord, c'est dingue quoi. Ben, merci beaucoup. Mais vous avez un don Bonjour. Bonjour, euh, on fait un, un reportage pour euh, de la médiumnité. Est-ce que ça le branche de participer à une petite expérience ça dure 3 minutes. Ouais, bien sûr Je vais tenter de contacter quelqu'un qui a un message depuis l'autre, Ok. Rien ah, ça. Ouais, ça, parce que... Toi, t'as un avec ça, pas, pas de soucis. <rire> ah non, mais bah, c'est quelqu'un qui est jeune, et c'est quelqu'un qui avait un lien avec toi fort, et qui est mort prématurément. C'est peut-être un, un ami d'enfance en tout cas. Oui. Et c'est quelque chose de fulgurant, enfin je vois quelque chose de rapide, bah, un choc est... en fait. Mais je vois une voiture, je sais pas pourquoi. Il est parti dans la montagne. d'accord. C'est quelqu'un avec qui tu jouais euh, souvent à, à la console de jeu, c'est exact Ouais. Ok. Et c'est... Euh, je une Xbox, je crois. Et c'est... Enfin, je jouais une manette de Xbox, et t'avais confiance en lui surtout. Ouais. Quelqu'un qui t'inspire la sympathie. Et c'est vraiment un ami à toi, mais genre... Euh, pas comme des frères, mais c'est une amitié qui un était fusionnelle quand même. Oui. Je vois qu'il y, y a un R dans son prénom, je crois. Et quelque chose comme... Euh... Il y a un M Oui, il y a un M. Ok. Euh, Martin Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, Toi tu penses à quelqu'un euh, qui fait partie de ta famille directement, je ouais. crois. Et je pense que c'est du côté de... C'est pas du côté de ton père euh, non, non c'est du côté de ta mère, c'est ça. Et donc il me semble que c'est quelqu'un de l'ordre de. Un, un oncle, alors peut-être je sais pas. Ouais, un, oncle. un oncle. Parce que je voyais un lien directement, mais celui c'est pas un cousin ou un truc. Euh, par contre, je vois quelqu'un que c'est un musicien, c'est exact ou pas du tout C'est ça. Bah, c'est ça Donc tu, tu fais de la musique avec lui un... euh, Non, il en faisait tout seul. Il en faisait tout seul et toi tu l'écoutais. Ouais. D'accord. Parce qu'il me. Parce qu'en fait j'entends de la musique, c'est pour ça. Par contre il parle très vite, c'est quelqu'un qui est profondément dynamique. Et ouais, je, vrai, ouais. il était dynamique. Et je et pense que c'est... Oui, il te répond. Enfin, il te répond déjà que, un, tu vas euh, avoir confiance en toi, ça c'est important. Mais il te le disait déjà peut-être à l'époque. Ouais, il te le disait Il te ouais. le disait parce que là j'entends qu'il faut qu'il ait confiance. Ouais. Et ça, ça s'améliore. Ça, ça, ça, ça et moi, je, euh, il me répond que là où il est, ça va. Ça a un lien peut-être... Enfin, euh, il a bien en tout cas. C'est un message qui t'envoie, donc je sais okay. pas si c'est un rapport, t'inquiéter oui, ouais. ou pas. Il est mort prématurément ou rien à voir euh, ouais, d'un accident ouais. Et je vois quelque chose de rapide, cest une voiture, accident de voiture ou rien à euh, voir Ouais, accident de accident voiture. voiture. Ouais. Parce que je vois, qu en fait je vois un impact. Et c'est par contre, donc, il me dit que là où il est, ça va, par contre il a retrouvé quelqu'un à lui, peut -être son père. Et il me dit qu'il a retrouvé quelqu'un son père, il me semble. Et euh, il me dit que, ouais, que t'as pas à t'inquiéter, que t'es confiance en toi, j'ai peut-être un prénom ouais. qui me vient et c'est Antoine, c'est ça, ouais, ça. ça ouais, Ok. <rire> D'accord, oui, ok, ça, ça m'est venu comme ça. Ok, super ah, Par contre, vous pensez à une femme, spontanément, ça je le vois de suite. Elle est parmi nous, elle est par là. Et je la vois à peu près, ah, et elle pas était brune, Et c'était votre grand-mère Parce que je vois euh, je vois automatiquement, enfin, je vois une robe avec des motifs floraux, ça peut rien avoir à ce que je dis. Et je vois des cheveux boucles, elle a des lunettes en revanche. Et je à vois un sourire avec une peau faussette, peau peau et euh, des quand pommettes quand elle sourit. Et elle avait un côté très attendrissant, c'était une manigâteau gâteau un peu, elle vous s'occupait bien de vous. Elle me parle de... ça peut rien avoir, c'est un... C'est quand elle vous a mangé, il y a un, un souvenir qui revient là. Elle me parle de, de haricots, ça vous parle ou pas du tout Oui. Vous refusez de manger des haricots, c'est ça Non, c'est pas ça. C'est pas ça C'était quoi alors C'est qu'on les ramasse ensemble. Ah vous ramassez ensemble des haricots. Parce qu'elle me parlait de haricots, mais je savais pas ce qu'était quoi. Donc c'était un grand jardin. Et je vois effectivement, euh, maintenant que vous me le dites de potager, il y a un N dans son prénom. Mais j'arrive pas, parce qu'il y a beaucoup de données là, j'arrive pas encore à le voir, mais je vais vous le voir dans le pas longtemps. C'est un prénom court. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit. Euh, de croire en vous, là vous avez une question qui vous tarot, je pense que c'est quelque chose en rapport avec euh, votre future carrière professionnelle et vous êtes en train de vous demander si vous arrivez à devenir ce que vous êtes en train d'étudier, c'est exact Alors ça fait partie d'une de mes questions. Alors là moi le message qu'elle me transmet pour vous c'est de prendre votre temps. Alors, vous êtes du genre à vous lancer, des joueur à enfoncer des portes ouvertes, c'est exact mmh. ou pas Vous êtes dynamique hein ouais. Ok, et donc ça elle me dit que voilà, vous connaissez comme ça, vous êtes très speed quand vous étiez petite, elle me parle beaucoup là, attendez bougez pas, elle me parle beaucoup. Et je sais pas pourquoi elle me monte une voiture, alors ça ne peut rien avoir. Mais en tout cas, euh, elle, me, elle, me, elle me dit euh, de, de, de, de calmer un peu la pédale, d'aller d'y aller avec plus de calme. C'est ce qu'elle vous disait aussi, il me semble non, c'est ça D'accord. Et donc euh, elle s'appelait Anne, c'est ça Anne ou Anna Quelque chose comme ça. Anna, d'accord. Anna. Okay. Alors, salut. salut, ton prénom Baptiste. Baptiste. Baptiste. Baptiste. je vais te demander de penser à quelqu'un qui a disparu et je vais tenter de la, de, de, de, de, de la, de la deviner. Alors, simplement, c'est. Moi je, ah, je suites, c'est une femme déjà. Et c'était ta grand-mère, c'est ça ouais. euh, C'est pas du côté de ton père si. Non. Donc, du côté de ta mère ouais. Je ne savais pas. J'ai du côté de ta mère. Euh, mais je, je vois qu'elle veille sur toi. Par contre, c'était une mamie un peu fou, un, un un, un même gâteau. Elle était avec toi, elle était très. un peu protectrice, un peu. Je vois des. Non, mais je vois, voilà, je vois des séances. Tu l'as connue assez, pas tard, mais tu l'as connue quand même. Euh, elle n'est pas morte. Euh, ouais. Tu n'étais pas très jeune, quoi. Tu étais en ouais, ouais, ouais. âge de faire. C'est parce que là, elle me dit. Ils prennent soin de lui, est-ce qu'il mange bien C'est des questions de <rire> mon mère, typiquement, mais il Est-ce que tu te posais déjà à l'époque ce truc qui était ouais, là-dessus pour toi ouais. Moi je vois un restaurant, ça te parle ou pas du tout ouais, ouais. Je vois des cloches, c'est ça d'accord. Ouais. Parce que c'est un truc en rapport avec la nourriture, parce que c'est la prédominante dans sa vie. Et je vois des cheveux un peu, pas, bou... pas vraiment bouclés, mais une espèce de coupe un peu courte. Je vois des lunettes, une robe à motif floraux, c'est exact Bah, ouais, Pas mal, ouais. Je la vois, je la vois un, peu, un peu plus petite que moi, elle était quand même petite. Hein. Ouais. Euh, et je. Est ce que je l'entends par là Elle a. Il y a un N dans son prénom. Il ouais. y a un S aussi, euh, ça commence par une voyelle, c'est exact ouais, ouais, Ok, quelque chose comme Agnès peut-être C'est ça. Agnès. <rire> <Wow>. <rire> ok, merci. <rire> tu être mettre une, une note de 0 à 10 sur une consultation comme ça ah bah, Je mettrais 10. Bah, J'irais euh, 17. 17, c'est pas mal. 9. 9. Bah, 9 D'accord. 10, 10 représente quoi euh, 10 représente, c'est parfait, ah, 0 c'était en nul. Ah non, c'est bah, ouais. ouais. ah, au moins 8 ouais. Euh, au moins 8 Je dirais 8 et demi. 8 et demi que, Ouais, c'est vrai. 8 et demi ouais. 8 et demi. Ben. Euh, 8 et demi. 8 et demi. Ouais, c'est une c'est quoi <rire> Non, je dors, oui. C'est, euh, je suis, supplie, ne pleure pas. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que je ne suis absolument pas médium. Okay, et ouais. j'entends absolument pas ton grand-père. <rire> je, je suis mentaliste. Et comment tu sais euh... Je ne suis absolument pas médium. Ouais. Je suis mentaliste. Bah oui. Je m'appelle Clément Frèges, je, je suis mentaliste, je suis absolument pas médium. Et le but du reportage est de débunker les médiums, de prouver qu'on peut bluffer les gens en se faisant passer pour tel. Voilà, moi j'allais vous dire, voilà, vous êtes plutôt, enfin, ça me faisait plutôt penser à ça quoi. Et vous avez un don Je ne suis absolument pas médium, je suis mentaliste. Ah oui. euh, absolument, et le but est de débunker les médiums. Trop bien. Et euh, donc... Si tu m'avais pas dit que tu étais mentaliste, j'aurais cru que tu étais vraiment médium. D'accord. Et euh... Je vois que tu as un peu pleuré, ça va <rire> ça va, c'est bon, maintenant que tu... Tu m'as dit que c'était pas... Vous pourrez retrouver sa démonstration complète dans un lien dans la description. Et non seulement Clément a démontré qu'il était capable de faire la même chose, mais il a aussi démontré, et ça c'est très important, que cette procédure était la meilleure façon de faire croire aux gens il pouvait avoir des messages de la part des défunts. Bruno l'a alors attaqué pour atteinte au droit d'auteur, ce qui peut se discuter, mais n'est contre toute vraisemblance pas la vraie raison de cette attaque. Et ceci dit, peu importe, puisque ça ne nous renseigne de toute façon pas sur la vérité au sujet de Bruno. Et donc, comme je le disais, il y a quelques jours, Bruno a répondu à la vidéo de Clément. Alors là, je pense que vous parlez de, effectivement, d'une vidéo qui a été faite alors que je n'ai pas regardé, mais je sais que l'équipe l'a regardée, qui conclut peut-être visiblement à du mentalisme de ma part. Mais il y a une chose qui est bien particulière, c'est que le mentalisme, c'est un art, et je ne, le, je ne le pratique pas, je ne le maîtrise pas. Ça fait appel à des trucs, c'est de la prestidigitation, c'est de la magie. Je ne vois pas du tout le même métier. Moi, mon métier, je le fais en tout cas avec tout mon cœur, et on ne cherche pas à prouver quoi que ce soit hein, dans, la, dans la chaîne Bruno à Nouveau Message. Il y a des gens qui essayent de donner des preuves, il y a des scientifiques qui s'en occupent, qui se porte là-dessus, et puis c'est très bien, nous on essaie de montrer, c'est une expérience humaine, c'est pas une science, et encore moins une science exacte, c'est une expérience humaine. Donc il m'arrive de douter, et il m'arrive aussi parfois de poser des questions, parce que je ne suis pas forcément sûr et que j'ai besoin de la validation de la personne en face. J'adorerais, et c'est peut-être dans les tuyaux donc on ne vous dit rien, mais j'adorerais faire l'expérience avec la le mentaliste, c'est-à-dire moi lui délivrer des messages, et lui qui me bluffe à son tour. Cher Bruno, je vais me contenter de poser des questions extrêmement simples à vous et à votre public parce que j'ai eu de très nombreux commentaires qui revenaient sans cesse avec les mêmes arguments, qui allaient tous dans le même sens. Donc, je vais vous poser des questions très simples. Je vais commencer par les questions au public de Bruno, et vraiment, je les pose avec beaucoup de bienveillance. Vous avez été très nombreux à me dire exactement la même chose. J'ai vécu une séance avec Bruno, au début, je n'y croyais pas, mais j'en suis sorti convaincu. Si tu veux connaître la vérité, expérimente par toi-même. Donc ça, c'est vraiment le premier argument que me montrent les gens qui croient en Bruno. Alors, comprenez qu'ici, c'est une chaîne d'esprit critique, et, et le but de l'esprit critique, c'est avant tout de chercher à produire de bons arguments. Et du coup, ben, à ne pas se faire avoir par les mauvais arguments, par les illusions logiques. Par exemple, une technique très simple de l'esprit critique, c'est de se poser la question « Ok, si c'est vrai, alors qu'est-ce que je dois observer ?» Donc on établit que l'affirmation est réelle, et on se demande quelles seraient les conséquences de cette affirmation si elle était vraie. Si c'était vrai qu'il suffit d'être quelqu'un qui n'y croit pas vraiment, puis qui va voir un vrai médium, hein, un vrai médium, pour s'en faire une idée, eh bien, ça signifierait qu'aucun charlatan n'est capable de bluffer une personne qui n'y croit pas en y allant. Est-ce que c'est comme ça dans le monde réel Est-ce qu'il est vraiment impossible d'être quelqu'un qui n'y croit pas a priori, qui va voir un charlatan et qui en ressort convaincu alors que c'est un charlatan Est-ce que c'est impossible Du coup, euh, sans que ça nous renseigne de nouveau sur la vérité au sujet de Bruno, est-ce que c'est vraiment une bonne façon de savoir que Bruno dit la vérité de tester par soi-même. Est-ce que c'est une bonne façon de savoir que Bruno est un charlatan ou pas Est-ce que je dois vraiment vous rappeler que si quelqu'un vous manipule, vous bluffe, eh bien vous n'en savez absolument rien Vous ne vous en rendez pas compte, et pire, vous vous mettriez à défendre le manipulateur s'il était attaqué. Et ça, c'est un truc qu'on observe souvent dans la réalité. Donc, cet argument, il nous aide pas des masses, en fait. Il nous aide même pas du tout. Autre argument récurrent, en faveur de Bruno cette fois, hein, il faut pas spécialement être en défaveur. Beaucoup m'ont dit que les vrais médiums ne se font pas payer. Donc, de nouveau, on se pose la question, si c'était vrai, qu'est-ce qu'on observerait? Si un médium se fait payer, c'est qu'il a pas de super-pouvoir. S'il se fait pas payer, c'est qu'il a un super-pouvoir. Donc, les vrais médiums sont gratuits. Mais si c'était vrai, si c'était aussi simple, même si c'était juste un argument statistique hein, pour dire que dans l'écrasante majorité des cas, c'est une bonne façon de distinguer un vrai médium d'un faux médium. Qu'est-ce qu'on fait des charlatans, des faux médiums, qui font ça parce que ça donne un sens à leur existence, ça leur permet de se sentir utile, ça leur fait se sentir apprécié, ça leur permet de voir des gens, ça leur permet d'avoir une petite célébrité, ça leur donne un sentiment de pouvoir. Vous voyez, l'argument de la gratuité, en fait, qui dit en sous-texte cet argument, c'est que l'argent est la seule chose qui peut corrompre. Et ça, c'est bien entendu un gros, gros manque d'imagination, puisqu'il y a aussi le pouvoir, la vanité, etc. Donc j'en viens à ma question principale au public de Bruno. Puisque Clément a démontré en vidéo être capable de faire exactement la même chose sans super pouvoir, pour quelle raison croire que Bruno a un pouvoir surnaturel et si vous avez une réponse à cette question, écoutez bien, c'est très important. Est-ce que cette raison permet toujours de faire la différence entre un médium et un charlatan de façon fiable Parce que vous voyez, il y a un truc qu'on sait en pensée critique, c'est que l'humain a un très très gros défaut, parmi 100 000 évidemment. Il nous faut à tous très peu de choses pour croire. Même aux sceptiques il suffit que ça colle avec notre préconception du monde, ou que ça confirme quelque chose qu'on croyait déjà un peu, ou que ça vienne de quelqu'un qui nous inspire confiance, parce que on le sent bien. Et boum, on considère l'affirmation comme étant vraie, et on se dit que si elle ne l'est pas, bah, on finira très vite par s'en rendre compte. Sauf que l'humain a aussi un autre gros défaut, parfaitement symétrique avec celui-là. Lorsqu'il se convainc d'une chose, il lui faut une armada de preuves, pour ne serait-ce que décroire un tout petit peu. Et oui, tous autant qu'on est, face à l'évidence de notre erreur, la première réaction qu'on a, c'est détourner le regard. Puis ensuite de chercher une excuse pour se rattraper. Donc le euh, « si je me trompe, je vais vite m'en rendre compte ». Et ce qui est drôle, c'est que la phrase qui ressort généralement quand on se rend compte qu'on a été trahi, c'est quoi C'est « j'arrive pas à le croire ». Donc même face à l'évidence, on a encore du mal à le croire. Pourtant, si on y réfléchit quelques secondes, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, euh, si on se pose et qu'on y pense, on en viendrait très très vite à la conclusion que ce qu'il faudrait idéalement c'est exactement l'inverse. Il nous faudrait beaucoup de preuves pour croire un truc extraordinaire et juste quelques petits indices significatifs pour commencer à douter. Mais on n'est pas fait comme ça tous autant que nous sommes. Voilà pourquoi il faut être très méfiant de ceux qui vont exploiter cette faiblesse. C'est une des raisons d'être de la pensée critique. Donc je réécris ma question, là maintenant on va la mettre en noir sur blanc, enfin en blanc sur gris. Étant donné qu'il est possible, sans pouvoir, de refaire exactement la même chose que Bruno, pour quelle raison croire que Bruno a un super pouvoir Et est-ce que cette raison est un moyen fiable de pouvoir faire la différence entre un médium et un charlatan Prenez le temps. Maintenant j'en viens à ma question à Bruno et même à tous ceux de son équipe. Cher Bruno, il y a un truc dont vous vous rendez pas compte, c'est que vous nous demandez en plus de vous croire, de croire en une extraordinaire coïncidence. Une coïncidence qui serait, bon, au pif, comparable au fait de gagner à l'euro million toutes les semaines pendant toute sa vie. Je m'explique. Quand on regarde des spectacles de mentalisme à travers le monde et à travers les époques, chaque fois qu'un mentaliste fait un show spirit, c'est-à-dire qu'il fait semblant d'entendre les esprits des défunts qui s'adressent à une personne dans le public, eh bien ça se passe très exactement à l'étape près, presque au mot près, à la tournure de phrase près. Ça se passe exactement comme vous le faites. Personnellement, je ne vois aucune différence de procédure entre un de vos spectacles et un spectacle de mentalisme. Hormis le fait que le mentaliste annonce n'avoir aucun pouvoir et qu'il va bluffer les gens avec des trucs. Les mentalistes, eux aussi, au début, ils n'entendent qu'une lettre ou un nom un peu vague. Eux aussi, ils ont besoin de la confirmation des gens pour continuer. Eux aussi, ils posent leurs questions par la négative, de façon relativement vague. Hein, vous allez tous dire « N'aurait-il pas une douleur au niveau de la poitrine, je sens comme un, un truc ici ?» Plutôt que de dire euh, « Je crois qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. » Et donc, Bruno, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous nous demandez, en fait, de croire que vous avez un super pouvoir qui, par pure coïncidence, ne se pratique que très exactement comme les mentalistes euh, le font, de par le monde et de tout temps. Dans le monde des mentalistes, il n'y a pas plusieurs ensembles de techniques pour bluffer, il n'y a pas plusieurs types de spectacles de choses spirit. Il n'y a que cette procédure-là. Et ce que vous nous demandez de croire, c'est que c'est une pure coïncidence s'il n'est pas possible de faire la différence entre vos spectacles et ceux d'un mentaliste. C'est une coïncidence. Donc Bruno, j'aimerais vous poser une seule question naïve, et j'espère que votre équipe également vous la posera. Imaginons un public euh, à qui on annonce qu'ils vont voir deux spectacles. Ils vont voir votre spectacle et ils vont voir le spectacle d'un mentaliste. Ce public ne sait pas qui vous êtes, et ne sait pas qui est le mentaliste. La seule consigne qui vous serait donnée à vous et au mentaliste, c'est que vous, Bruno, ne pouvez pas dire que votre pouvoir est réel, et le mentaliste, pareillement, ne peut pas dire qu'il utilise des trucs. L'objectif étant de savoir si le public peut faire la différence entre un mentaliste et vous. Donc ma question, elle est très simple, comment le public peut-il faire la différence entre un mentaliste et vous Si pour vous le public peut faire la différence, est-ce que ce que vous annoncez qui permet de faire la différence, permet toujours de faire la différence entre un charlatan et un médium de façon fiable. Et si pour vous, le public bah, ne peut pas faire la différence, alors quelle est la meilleure raison de croire que vous avez un super pouvoir Et si vous avez une raison à ça, est-ce que cette raison permet de faire la différence entre un médium et un charlatan de façon fiable Donc en résumé, Bruno, ma question est celle-ci. Quelle est la meilleure raison de croire que vous n'utilisez pas des trucs de mentaliste Et est-ce que cette raison permet toujours de faire la différence entre un médium et un charlatan de façon fiable. Vous dites aussi que c'est pas une science exacte, et malheureusement l'expression « c'est pas une science exacte », bah c'est une expression qui veut pas dire grand chose. Tout simplement parce qu'une science inexacte, bah ça n'existe pas. Quand la science a une incertitude ou ne fonctionne pas à tous les coups, eh bah elle tient compte de ce paramètre, elle l'inclut, elle tient compte de son inexactitude. Par exemple, aucun médicament n'est efficace à 100%. Tout ça pour vous dire que, contrairement à ce que vous dites, si vous avez réellement le pouvoir surnaturel d'entendre les défunts, alors cet effet doit être observable de façon supérieure à quelqu'un qui n'a pas ce pouvoir. Et c'est tout. C'est simple en fait la science. Hein si aucune expérience ne peut mettre en évidence le pouvoir que vous prétendez avoir par rapport à quelqu'un qui n'en a pas, pourquoi devrait-on croire que vous avez un pouvoir surnaturel Donc je rappelle que... L'enjeu ici, en dehors de savoir si vous êtes un menteur, pas un menteur, etc., c'est quand même de savoir si vous donnez de faux espoirs aux gens qui sont dans le deuil, et que vous vivez de l'exploitation de cette faiblesse, consciemment, pas consciemment, peu importe à la limite. Parce que si vous êtes vraiment honnête, quand vous dites qu'il vous arrive de douter, alors les questions que je viens de poser, elles doivent vous interpeller au plus haut point. J'invite donc très fortement quiconque regarde cette vidéo maintenant à interpeller Bruno par les réseaux sociaux ou par mail afin de s'assurer qu'il va au minimum prendre connaissance de ces interrogations qui sont, je pense, légitimes, en dehors de toute accusation. Eratome à présent, vous avez été très nombreuses et nombreux à reprocher à Sophie Robert de ne pas présenter des arguments de qualité zététique, de se reposer sur des témoignages, etc., dans son interview dans l'épisode précédent. Alors, on peut tout à fait critiquer son intervention, c'est vrai que tous les arguments n'étaient pas euh, bons, n'étaient pas les meilleurs arguments du monde, mais je voudrais quand même rappeler deux, trois trucs. D'abord, le contexte. Sophie Robert ne connaît pas notre petite communauté, elle ne connaît pas euh, le public que vous êtes, vos exigences, hein, tout ça, tout ça. Sophie Robert savait qu'elle avait très peu de Temps pour essayer de placer un message donc c'est pas très cohérent avec le fait de lui reprocher de pas avoir mieux préparé son propos euh, sur, sur le plan zététique. Sophie Robert n'est pas zététicienne, elle a jamais prétendu faire de la pensée critique. Les gens que j'interview dans le petit point sont pas tenus d'avoir nos codes et nos méthodes, hein, faut pas exagérer. Sophie Robert a annoncé que ses meilleures preuves étaient rassemblées dans un livre. Allons donc lire son livre il existe, lui au moins, pas comme certains. C'est pas parce qu'une personne utilise un argument avec un niveau de preuve assez faible que son argument est faux. Ça invite juste à vérifier un peu plus. Donc, lisez le livre, allez voir les vidéos, allez voir les interviews. Par rapport à la charge de la preuve, c'est à la psychanalyse de prouver qu'elle est de qualité scientifique. C'est pas à Sophie Robert de prouver qu'elle l'est pas. Parce que c'est impossible. Remplacé par n'importe quelle pseudoscience, c'est celui qui affirme être efficace qui doit le prouver. C'est pas à ceux qui dénoncent l'inefficacité de prouver l'inefficacité. Je rappelle que prouver l'absence d'un effet, c'est pas possible. Tout ce qu'on peut scientifiquement faire, c'est prouver à quel point un effet prétendu est présent. Mais si on n'observe aucun effet, ça veut pas dire pour autant qu'on a bien regardé partout toutes les façons possibles et imaginables. Clément Fraise, mesdames et messieurs, sera euh, au Skeptic in the Pub, donc Clément Fraise, le mentaliste qui a lancé toute cette affaire, sera au Skeptic in the Pub de Bruxelles le 16 novembre. Toutes les infos sont en description. J'y serai aussi, et le connaissant, je suis sûr qu'on va avoir droit à du spectacle. Du coup, venez nombreux pour que tous ensemble, nous puissions bien prendre soin de la méthode avec laquelle on s'envoie des trucs dans le gosier.